Ça va, tout le monde? C'est votre youtubeur favori, Joss qui. Aujourd'hui, on se retrouve pour jouer à Gmod. C'est la pire intro, putain de merde. D'ailleurs, je vais Noël pour ceux qui me regardent. Je sais que vous verrez cette vidéo 2 jours après, mais je m'en fous. Ça va faire au moins une bonne petite semaine que j'ai pas revers mon petit Gmod des familles. Ça fait 100 000$ que je reviens dessus. Merde, non, non, ne vous inquiétez pas. Ça, c'est juste une petite erreur de rendu. En vrai je sais pas j'ai la flemme de savoir en fait je sais pas si vous savez mais savoir c'est chiant Ah ça fait du bien de revenir dessus Donc du coup, ceux qui ne savent pas, j'ai ce qu'on appelle des NextBot Mais qu'est ce que c'est beau, qu'est ce que c'est flippant tout ça Je ne vais pas cliquer dessus oh oh oh oh oh ah! Ah! ah c'est quoi ce truc? Normalement, ils sont extrêmement con pour pouvoir me retrouver les next il me semble. Imagine, je croise là d'un coup. <rire> Imagine. Ah oh, putain de merde, pourquoi faut que je parle, je joue fort! Dégage! Dégage! Ah Regardez-moi ce beau soleil. C'est pas mal. Parce que t'es vieux, sont devenus paramètres C'est faux. Putain, ça a changé, les que de nos jours. si se suis poursuivre par des images maintenant. Ah, putain de merde. C'est beau, modé. Ah, mais putain! Non! Non! Non, putain! On m'a jarcelé, putain! On m'a jarcelé avec ça plein de fois, c'est bon! À tout moment, il peut, il peut vraiment apparaître derrière moi. Au moins, il va me prendre par derrière. Je suis fatigué en ce moment. Oh, le beau cul. C'est quoi ce truc? Putain merde. Ce truc de merde. C'est ce truc-là de l'herbe, là. Oh ah, fiché Ça fait un moment que je suis pas sorti de chez ah. ah. moi Ah Croyez-moi s'il vous plaît Ça c'est la... pute, putain Non merde. Oh Calme-toi Calme-toi What the fuck Attends mais il est où Je crois que je vais suivre hein Comme ma mère m'a toujours dit, faut toujours suivre les inconnus Comment Ouais finalement je vais pas... Mais putain de merde Je veux rentrer Mmh. Oh. Bon, après, j'ai envie de dire, vous pouvez aimer ce que vous voulez. Oh, tiens, mon cadavre. <rire> tiens, tiens, tiens. Qui voilà, je? Ouais. Ouais, ouais. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Ah Le bruit de collision m'a fait peur. Faut que je reste sage avant 2023. <rire> Ça fait peur. Non, non, non, non, non, dégage. <rire> T'es trop conne pour me voir. T'es trop loin. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu me vois pas. Hein. Ah, ok, elle me voit. Ah, mais ah, putain! Non, non, non. La tranquillité. Tu te fous de ma gueule. Tu. Tu te fous de ma gueule. Ah oh. Oh. <rire> Le montage va être long et chiant, puisque je pourrais pas séparer la voix de... Oh... que j'entends pas cette musique, ça me va. Je merde Ça va Wesh, suis ref. Oh, mais va se fou, génie Merde <rire> Laisse ma virginité tranquille J'ai réussi à perdre ma voix. Euh. juste boire un coup. Oh. Je vais pas boire finalement, je vais pas boire finalement. Je vais pas boire finalement. Merde, tu peux passer par les murs. <rire> ah, ah, ah. La tranquillité. Tout ce qu'il me fallait. Oh, oh au secours Au secours oh. <rire> oh. Non Non Je veux pas Je veux pas Je veux pas les voir non, ouvre la porte, je peux pas ouvrir. Rentre dedans. Ziac, oh putain, il est trop con pour passer. Che, che, che. Qu'est-ce qui se passe Oh merde, j'avais oublié qu'elle peut sauter. Tu me fais un avorte là, hein Putain, c'est quoi cette musique Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh qu'est-ce qui se passe oh putain je peux pas aller plus vite yes chérie aide moi oh Viens m'aider à exterminer ce Jimin putain oh ah, c'est quoi cette vidéo en vrai Je sais même pas. Au revoir Ah, ah oh, Oh oh, oh, oh, oh. Qui est Elisabeth et de vont venir au premier. Il en se Je vais voir par moi-même. Ah C'est la première You are the first one to see me. To the Um, oh fuck you! Oh fuck you! Oh oh moi aide-moi moi Tout va bien Qui d'entre eux Ah Elisabeth Ah, ah. Putain mec un miracle m'arrive faire pitié Je rêvais que je me fais poursuivre Oh Je sais pas si vous vous rendez compte C'est bien moi ma dixième, dixième prise que je fais actuellement et honnêtement ça me casse un peu les couilles quoi <coughs> parce que les nextbots eux toi là toi là putain ah putain vous êtes deux un, un, un. non non non non le shot le shot ça va non non non mon corps oh. Oh. Oh.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 tu peux passer de toute façon. Oh, <rires> oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, putain. Oh, ah, ah, ah, <rire> ah Mais qu'est-ce qui se passe sur mon PC là Quand est-ce que t'as je vais péter un plomb. Je vais tuer quelqu'un. Putain, je suis fatigué, je suis fâché en même temps. Je suis pas content. Je vais te buter, putain. Regardez-moi ce temps de jeu, 35 heures. Ouais. Ah, fermez-la. Quoi oh. Quoi oh. Non, non, non, non. Est-ce qu'il y a Wednesday Juste ça. Est-ce qu'il y a mercredi Oh, il y a. Oui Oui Oui, ils ont. Oui Ils ont mercredi parce que oui, j'ai vu la série mercredi grâce à l'inertive. euh petit con de tête, euh, <rire> il m'a forcé. Faut vraiment, il me l'a forcé, je te déconne pas. Vraiment, j'étais en train de chier, j'étais en mode Viens, regarde ça. Non, non, je m'en fous. Attends, c'est quoi son Oh, bordel Oh, bordel Oh, ça, c'est pire ah ah Oh, oh, oh, oh, oh, ah ah ah ah c'est quoi ce son AAAAAA ah Hello de Mercodi Adams oh, oh. Oh. Oh. Oh. oh Ok ok ok Oh mais putain mais attends tu me vois What the fuck Mais putain yeah, Il y a des copyrights au secours AAAAAA ah Euh Euuuuh S'il uh. te uh. fure uh. de moi tu vois Ah putain, ah, ah, ah, ah. ah putain. Mais qu'est-ce qui se passe Ah prends mon corps, prends mon corps, prends mon oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh toi, Nique -toi Les toilettes vont Du coup, ils sont trop cons. Je ne pas, je ne pas. Tout va bien. Tout va bien. Oh, va surf Oh, mercredi. Mercredi Adams. Qu'est-ce que tu fais avec mon corps, mon ref? <rire> hum, mmh, chat, t'es bloqué. Je peux enfin me barrer par là Oh je pense On sait pas si peut arriver avec la RNG. Oh euh, C'est pas où déjà C'était pas un de ces trucs que je fais passer Je me suis trompé oh, Mercredi, mercredi, non mercredi Non, pas bien mercredi Pas bien mercredi Oh Oh oh, oh je suis en merde Saute Saute Je n'ai rien à foutre Saute Normalement, il n'y a plus d'autre Normalement... Là, je suis être tranquille, il me semble. Source crois-moi, ça peut mon <rire> Ah Mais d'où tu sors Juste ça D'où tu sors Que je récapitule. Il y a deux Jimin dans la map. Il y a une Mercredi Adams qui... a réussi à s'échapper. Église, glisse, elle glisse, elle glisse, elle glisse, elle glisse, elle glisse, <rires�> ah, ah ah. Tu y es presque, tu y es presque Ah Salut mercredi Tu n'auras pas Oh sale p. Attends, mais. Oh merde, je vous me dis qu'il était C'est les toilettes des hommes, elle peut pas rentrer. De sa musique sera projée petit si à petit je suis pour rien pour... faire. <rires> Et le D'où ah tu sors? -vie oh merde, elle m'a vu. Elle, euh... elle est trop en meuf. Me <rires> ah <rires> sors! Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. <rires> Je peux pas Est-ce qu'il est parti ou oh, Moi il est pas parti <rire> bon, J'ai envie de dire tant que c'est pas les animatronics de FNAF va. Elle va apparaître <rire> <rire> <rire> ah. Ah. <rire> okay. Je... oh. Tout va bien <rire> Tout va pas bien FNAF Mercredi Quoi oh, Mercredi T'as pas intérêt. T'as pas intérêt Mercredi Oui Attends, je suis... Attends, je suis en train de... Merde Merde Non, non, non, non Merde Oh Oh Oh putain ah J'ai que 5, 5 PV Mercredi J'ai que 5 PV Il faut juste que je prenne aucun dégât. Parce que oui normalement on peut s'envoler comme ça. Vous voulez un exemple Comme par exemple, si on prend cette tombe. <rire> J'ai trébuché. Attends mais. Ah oh, ils mais étaient là Mercredi <rire> Au oh, moins, il n'y a personne qui me voit <rire> Niquez-vous Niquez-vous Nique toi Nique toi C'est un peu trop calme cool d'un coup. Vraiment, oh, moins, le monde, je vais me faire accoster par quelqu'un, je vais comprendre. Non... Ouais... Qu'est-ce <rire> qu'il se passe Non, Jimmy, Non, Jimmy, Non, mon euh, pote. <rire> Les chiottes, les chiottes, les chiottes, les chiottes, vite. vite. Oh. Je t'emmerde. Non. La tranquillité Bonnie Salut non. Et là, ils peuvent pas venir. Vu qu'ils sachent pas où je suis. <rire> Est-ce que je suis intelligent, bordel de merde Enfin, je crois. Et après, c'est mes parents qui m'ont. Mercredi. T'es une pute, tu sais ça Oui. Ah oh merde. Oh merde. Oh bordel de merde. Qu'est-ce qui se passe, Béling On est gros, on gros, on gros. Oh c'est marqué ici. Non. Ah, attends, mais j'ai des J'ai pas brain du tout. J'ai pas braine du tout. Oh, putain de merde. Putain, j'ai senti Elle m'a fait un petit... Un garage. Elle peut rien y faire. Elle est trop... Merde. Euh... Je suis pas un peu dans la merde Oui, je suis dans la merde. Oh Oh